Je m'appelle Martin santaillé je suis étudiant en troisième année de droit à l'Université catholique de Lyon et c'est la deuxième année que je participe au procès fictif. J'avais le rôle d'avocat en défense de la ville de Lyon. Alors il s'agissait d'un accident de voiture qui avait eu lieu euh, place Bellecourt, un accident qui impliquait un véhicule automobile euh, autonome, c'est à dire un véhicule sans chauffeur et il y avait un passager. Et la question était de savoir si la ville de Lyon, si on pouvait retenir la responsabilité de la ville de Lyon, qui avait mis en œuvre tout un régime, tout un système de balises euh, de sécurité pour guider le véhicule autonome. Cette année, je poursuivrai dans le rôle d'avocat. Alors normalement, je reprendrai la même, je défendrai la même partie, c'est-à-dire la ville de Lyon. J'ai vu l'enjeu finalement de, qui est assez rare et assez précieux pour un étudiant de passer. Euh, de, des bancs de l'université à la pratique donc on nous a expliqué et on nous a mis tout de suite en lien avec les équipes d'avocats donc moi j'avais pour pour avocat référent maître Alala qui est spécialisé dans les matières dans le contentieux administratif euh, et ça a été un exercice très intéressant parce que nous nous réunissions pour travailler et puis ensuite nous communiquions nos nos travaux à l'avocate qui ensuite euh, par la suite, nous avions des, des, de longues conversations téléphoniques où elle reprenait point par point tout ce qui n'allait pas, où elle nous donnait les orientations. Et puis, je dois signaler aussi euh, la, la disponibilité de, euh, tant, de, tant de notre professeur, euh, Madame Monofoultier, que de Marc Clément et de son équipe, qui à tout moment se sont rendus disponibles pour nous répondre. Je vais vous donner un exemple. À un moment, on avait affaire des, euh, des jurisprudences et j'avais essayé de faire une jurisprudence du Conseil d'État. Je l'avais envoyée et dans la journée, on m'a répondu en me reprenant. Et c'est très très rigoureux. Et là aussi, l'intérêt de, de ce travail, c'est de voir la rigueur de la pratique. D'autant plus cette année, où nous nous rendons devant le Conseil d'État, qui est une, on va dire, la juridiction, une, une des juridictions les plus prestigieuses qu'on ait en France. Et euh, la, le prestige de cette juridiction implique une rigueur euh, d'autant plus important de notre part. L'intérêt de, de ce projet a été de mettre en relation des étudiants qui nous apportaient la technique, les étudiants de l'INSA, et nous qui apportions euh, à notre niveau euh, le, le, tout ce qui est juridique, toute la question juridique. Et la confrontation des deux a été assez intéressante parce que on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, qu'en matière de, de véhicules autonomes, euh, c'est une question qui est très, euh, qui va arriver sous peu. C'est une question qui est d'actualité, les constructeurs commencent à s'interroger et finalement, au niveau du droit, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle un vide juridique. Et là, c'est très intéressant parce que c'est une question d'avenir, mais c'est une question qui est quand même assez pressante. Et c'est pour ça que ce projet est intéressant, parce que la question de la responsabilité est une question qui intéresse beaucoup d'acteurs, que ce soit les acteurs du milieu juridique, que ce soit euh, les collectivités territoriales qui vont mettre en place, par exemple, euh, comme pour la ville de Lyon, toutes ces structures, ces infrastructures pour euh, maximiser la sécurité de ces véhicules, mais également pour les constructeurs automobiles. Et on a eu la chance l'an passé de pouvoir discuter avec des constructeurs automobiles qui nous disaient, finalement, nous, on suit de très près ce qui va se passer parce que, mine de rien, euh, votre travail, nous, qu'on pensait minime en soi, votre travail est intéressant parce qu'il peut... Euh, peut-être pas donner des orientations, mais soulever des questions. Voilà. Après, sur l'apport personnel, euh, je l'ai dit, euh, évidemment, c'est passer de la théorie des bancs de l'université à la pratique. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a un écart quand même sur l'utilisation des principes qu'on nous, en, qu nous enseigne à l'école. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir euh, une professeure d'université, celle qui nous a enseigné la matière, euh, que ce soit elle qui nous suive, dans, ces procès, dans ce projet des procès fictifs parce que qu'à tel moment, elle va vous dire « Mais souvenez-vous, dans le cours, j'ai expliqué qu'à tel endroit, il fallait appliquer de telle manière. » La cassation, c'est un petit peu euh, l'acmé de ce projet. Et voir finalement la juridiction du droit, le Conseil d'État, voir comment le Conseil d'État interprète ces questions de responsabilité. Et là, ça va être très intéressant parce que, au delà du fait que ces procès soient des procès fictifs, il y a derrière une dimension de euh, répondre à la question sociétale qui se pose. Évidemment, ça a été très enrichissant pour un étudiant euh, que de faire tout le, le processus, c'est-à-dire tant l'élaboration des mémoires, la discussion avec les étudiants ingénieurs, avec les professeurs, et puis finalement la plaidoirie. Alors si j'avais un élément marquant à retenir, euh, qui me fait encore sourire aujourd'hui, ce sont les plaidoiries, parce que finalement c'est l'aboutissement d'un mois de travail, vous avez fait un échange de mémoire, vous, êtes, vous avez travaillé et euh, vous vous préparez là et vous vous retrouvez à défendre finalement, à défendre euh, la, la piste que vous avez suivie ou tout du moins la piste que votre client vous a demandé de, de défendre. C'est-à-dire pour moi, c'était euh, euh, le fait qu'on ne puisse pas retenir la responsabilité de la ville de Lyon parce que le parc de balises qu'elle avait mis en œuvre n'était qu'une sécurité supplémentaire. Et euh, vous vous retrouvez là devant des magistrats dans, dans cette salle de la cour d'appel de Lyon et vous avez face à vous euh, des camarades mais vous devez malgré tout défendre et bien que ça ne se fasse pas habituellement dans une juridiction administrative, il y a eu quelques échanges verbaux pour essayer d'appuyer ça et là les arguments qu'on avait, qu avait développés au préalable.